Bonjour à tous, nous sommes le 23 mai 2021. Euh, j'ai été moins présent sur euh, les vidéos, pour les vidéos, euh, évidemment, comme je vous avais dit, euh, je travaille cet été, un beau travail d'été euh, et euh, j'ai quand même pris le temps cette semaine de vous présenter euh, ben, la vidéo de Jérôme Powell qui parle justement du prochain événement. Là. En tout cas, c'est beaucoup, beaucoup discuté sur euh, les crypto-monnaies, mais vraiment provenant des gouvernements. Et euh, lorsque j'étais très jeune, <rire> euh, j'avais je, commencé à m'intéresser à l'économie et euh, sur euh, l'émission les, les des bons du trésor. Dans le fond, euh, l'émission des bons euh, bah, on dit de, du trésor, c'est ça peut être par les gouvernements, les municipalités, même les entreprises en émettent. Et euh, lorsqu'on émet aimait, on aimait un bon, c'est qu'on dit à bon, des individus, des entreprises, des, des fonds, peu importe, on, on leur dit, euh, on euh, admettons, je vous aimais un bon de 1000$ parce que j'ai besoin de 1000$ pour faire fonctionner ma business euh, euh, ou mon gouvernement ou peu importe quoi et euh, à échéance, je vais vous donner... Euh, Uh, exemple dans des années 90 10 10 Donc uh, si c'est un bon du trésor uh, 5 ans dans, dans 5 ans vous allez avoir 100 uh, 1100 dollars. Donc uh, uh, tout est bien à ce niveau-là dans le sens que la compagnie uh, pense qu'elle va croître, ou le gouvernement va croître aussi. Quand on dit le gouvernement qui euh, croît, c'est le gouvernement euh, qui grandit son territoire. Il y a plus de payeurs de taxes, il y a plus de... Euh, les entreprises fonctionnent plus, on a plus de roulements au niveau euh, des gouvernements. C'est normal. Euh, la croissance d'un pays, ben, tout est basé là-dessus, là, qu'on soit d'accord ou pas. Là, à la croissance, euh, c'est présent continuellement. Et même avec ce qui est arrivé l'année dernière, la crise du coronavirus, où on parle de décroissance et il faut être vert, ben, mais la réalité, c'est que vraiment, on a eu une croissance, en tout cas dans plusieurs domaines, d'une manière très très grande, le, la preuve, on a la misère à avoir de, euh, du bois, bois d'oeuvre euh, et les métaux aussi euh, pour fournir à la demande. On a aussi la crise des semi-conducteurs, on essaie de donner toutes sortes d'explications, de, mais dans pour revenir à nos moutons, euh, dans le fond, euh, un bon du trésor qui a été mis par un gouvernement, peu importe, mais là, euh, on va parler plus, gouvernement non pas municipal, parce que les municipalités, peuvent aussi émettre des bons du trésor mais on va parler d'un gouvernement comme euh, le gouvernement canadien euh, moi dans le passé j'ai déjà acheté des bons du trésor euh, qui étaient émis euh, via euh, euh, ben, on pouvait acheter ça mettant tant sur notre paye euh, à la fin on avait un, un petit montant là. moi je faisais ça pour amasser de l'argent j'avais pas d'autre méthode <rire> donc euh, là euh, lorsque les bons du trésor euh, sont émis mais ben là euh, vu comme je vous ai rappelé, on a eu une croissance, donc on peut facilement, le 1000 dollars remettre un 100 euh, Ça, tout va bien quand, quand on a une vraie croissance au niveau de l'économie, mais depuis, euh, bon, depuis presque les années 2000, 2010, après, 2007, 2008, là, le, le crash, 2020 encore plus, c'est... Euh, tous ces paramètres-là sont complètement faux. C est, c est, ce n'est plus la réalité. La raison pour laquelle on émet euh, des bons du trésor, hein, c'est tout simplement pour avoir plus plus de fausses monnaies. Et lorsque les bons du trésor, euh, je parle au niveau des États-Unis, mais Canada, un peu partout en Europe, lorsqu'on émet des bons du trésor, ce n'est pas parce qu'on a eu une croissance. Au contraire, euh, avec la crise du coronavirus, mais c'est un... Si vous voulez voir au niveau de l'économie, c'est plus loin que ça. C'est que, dans le fond, les, les gouvernements émettent des faux dollars depuis des années. Ben, si euh, un individu ou une entreprise ferait la même chose, ben, malgré que les entreprises le font, euh, soutenues par le gouvernement, et on parle des grandes entreprises, euh, ferait ça, euh, il se ferait arrêter parce que c'est une chaîne de Pondy. Euh, une chaîne de Pondy, c'est tout simplement les, les derniers arrivants. On les, ré, on les récompense avec les nouveaux arrivants, mais là, c'est les nouveaux bons du trésor qu'on aimait servent à payer une partie de l'ancien bon qui, qui est à échéance. Par contre, ah ben, par exemple, si un bon du Trésor a été de 1000$ encore, on vient euh, euh, à échéance dans 5 ans. Ben, on avait dit, euh, euh, je vous dois à 1100$, donc, euh, euh, à là, donc à 10%. Donc, au bout de 5 ans, je devrais avoir le... 1000$ le capital plus l'intérêt mais là on ne l'a pas donc on recrée encore de la monnaie euh, pour euh, remettre une partie de cet argent là au bon du trésor donc hein, c'est une chaîne de Ponzi et euh, c'est complètement illégal dans le vrai monde mais euh, pas au niveau des gouvernements et l'autre aspect que je voudrais parler, vous parler c'est la dégring dégringolade du Bitcoin et euh, ça se passe à cause du, justement des décisions euh, euh, de la Chine euh, on a pris, on prend des décisions en ce moment alors où on se parle. Ce matin, le Bitcoin est rendu à 35 000 Comme je vous avais parlé, bien entendu aussi, on s'attendait à une correction à ce niveau-là. Et euh, je ne sais pas où est-ce que le Bitcoin va se rendre. Moi, de toute façon, je n'achète pas de Bitcoin. Mais euh, c'est que le gouvernement commence à montrer euh, ses dents, euh, le gouvernement chinois, et euh, commence à, à à dire qu'il qui va implanter les politiques pour euh, lutter contre euh, le, le bah, les, les crypto-monnaies qui sont pas sous euh, l'égide des gouvernements. Et je pense que la même chose va arriver. Euh, je sais que je peux me faire massacrer en disant ça, parce qu'il y a des personnes qui sont pro-Bitcoin, et c'est bien, mais le gouvernement ne laissera pas euh, sa place aux, aux crypto-devises, peu importe lesquelles, que ce soit Bitcoin, Ethereum. De toute façon, faut bien le dire, le Bitcoin, ce n'est pas une monnaie, c'est plus... Une réserve, une hein. réserve comme l'or, mais pour moi, euh, euh, cette fameuse réserve-là qui, euh, bah, qui est artificielle, qui prend beaucoup, beaucoup d'énergie pour être créée parce que ça se trouve être tout simplement une puissances de calcul des ordinateurs qui créent des nouveaux bitcoins et c'est la même chose au niveau des autres crypto -demises. et on appelle ça aussi... Euh, par analogie, il y a des mineurs, donc des fermes de, de mines, euh, qui sont en fait tout simplement un paquet d'ordinateurs qui fait des calculs, qui gaspillent énormément d'énergie, qui n'est pas euh, écologique du tout. Là. Voilà, de toute façon, euh, ce n'est pas là-dessus que je voudrais vous parler, mais tout simplement, les gouvernements, même si aujourd'hui les grandes banques, tout ça commence à supporter le bitcoin. Euh, Elon Musk, euh, <rire> un, un vir capot, euh, qui a dit qu'il voulait vendre des des Tesla avec du Bitcoin et là il vient de revirer, il ne veut plus euh, euh, qu'on... Parce que dans le fond... On... Je sais qu'il est très exubérant souvent, Ellen Moss, et euh, part des modes deux semaines après, elle enlève ses modes et en passant, l'action de Tesla continue sa chute, donc on commence à perdre confiance en Elon Musk, même si on dit que c'est un excellent entrepreneur. Le Bitcoin, ce qu'il a dit, sa déclaration, « Oui, on va vendre des Tesla en Bitcoin, et quelques mois après, non, » Euh, on n'utilise plus de Bitcoin, ça a un gros, gros, euh, c'est puissant comme impact au niveau du marché des crypto devises. Donc, tout ça pour vous dire que je remets encore mes, les pendules à l'heure à ce niveau-là. Euh, pour moi, la... la, la devise l'item l'actif le, le, le, euh, le plus sûr pour euh, préserver euh, le capital je pense que c'est l'or et l'argent et euh, je le maintiens euh, euh de toute façon, on va voir ce qui va arriver dans l'avenir, mais là, pour l'instant, on voit très, très bien qu'il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs qui rentrent dans le marché de l'or et de l'argent, et que le dollar américain, lui, commence à connaître des soubresauts négatifs, donc on est rendu là. Et, euh, ben, la raison pour laquelle je voulais vous parler, justement, du Bitcoin, c'est euh, Bitcoin qui est associé, pas mal, en tout cas, aux technologies, à Tesla, euh, on voit que ça commence à dégringoler, comme je vous avais dit, ce qui peut arriver, tout simplement, c'est un déplacement des capitaux vers euh, des, les technos, tout ça comme en 2000, et s'en aller dans des actifs plus euh, flat, fiables, et on le voit avec les matières premières, euh, et euh, on sait que les matières premières sont en, en montée depuis euh, des mois, et euh, ça présage de, de l'inflation, et on est vraiment dans l'inflation. Euh, J'ai placé sur mon site boursetechnique.com, euh, J'ai placé quelques articles. Ça, ça sort, c'est sorti un matin, on parle que... L'inflation excède la cible, la cible de la Banque centrale, euh, la Banque du Canada, excusez. Donc, euh, on se trouve à avoir le graphique ici, mais vous pouvez retrouver, ça, ça vient de la presse, là, j'ai tout simplement partagé ça, j'ai mis ma source. Mais euh, l'indice des prix à la consommation, vous pouvez trouver ça sur Statistique Canada euh, facilement. Là, vous avez euh, continuellement les, les mises à jour. Donc, euh, oui, on a changé de direction au niveau de l'inflation. et IPC, qui se trouve être l'indice des prix à la consommation, a ah, bondi en. Or. Et c'est toujours une mesure qui est euh, arriérée. Euh, ben, euh, on n'a pas ça jour, jour pour jour, mais on voit qu'en mois d'avril, euh, l'inflation, l'IPC a monté. Et euh, là, ben, ça se trouve avec l'IPC total, qui se trouve à le panier d'épicerie, les différents items, euh, euh, les, les, le cuivre, le zinc, l'or, euh, aussi euh, le blé, euh, peu importe. Euh, tout a monté et euh, c'est vraiment une augmentation qui est claire, même si la Fed a dit que oh, ça va être temporaire. Comme je vous rappelle encore, euh, l'époque qu'on vit est très très semblable aux années 70, où, où on a connu à cause de la crise du pétrole, euh, beaucoup beaucoup d'inflation au niveau de l'énergie. Et ensuite, ce qui a suivi, c'est tout. Euh, je me souviens encore dans les années 70, on achetait, main, on achetait où, euh, je me souviens de, de, de, de moi c'est plus 80 que ma vie professionnelle a partie, mais dans euh, euh, 75, là, euh, une maison, là, euh, ça pouvait coûter euh, 15 à 20 000 euh, la même maison qu'aujourd'hui on paye, euh, ben là. 200 250 300 000 pièces alors ça dépend à quel endroit là mais je parle par exemple où ce que je demeure moi là on pouvait acheter une maison à 15 20 mille dollars dans les années 70 un peu plus tard l'inflation avait comme commencé à, à vraiment monter et on voyait qu'une maison était rendue à 30 40 50 et euh, le prix des maisons n'a jamais euh, continué de euh, n'a jamais arrêté de monter tout simplement et depuis les années 70 on a connu une très très grande Vague là, de, de, de, de, de construction, tout ça. Et euh, un peu comme aujourd'hui, euh, l'inflation euh, euh, s'est mêlée là-dedans et l'inflation touché un peu de tout. Et c'est dans ces temps-là que je vous rappelle encore euh, que l'or est parti à 35 de l'once à partir de, du temps où ce que Nixon en 71 a. Euh, à détaché l'or et euh, au dollar américain. Et euh, ce qui est arrivé, tout simplement, on a eu une croissance au niveau de toutes les denrées. Et en rapport à l'or, dans le fond, on dit que l'or monte, ben c'est... Oui, l'or est l'or, donc l'or n'a pas de référence nécessairement. Mais on la compare toujours à une devise. Euh, Lorsqu'on qu'on parle souvent, c'est du dollar américain. Ça peut être en euros, ça peut être en, en francs, ça peut être... Euh, mais l'or, c'est l'or. Euh, un once d'or vaut autant. Hein? Aujourd'hui, euh, euh, si euh, j'ai lu ça dernièrement, on pourrait aller voir... Euh, euh, si je le trouve rapidement, là, parce que je voulais vous parler plus de aujourd'hui, euh, site, euh, excusez, je n'avais pas préparé ça, euh, statistique, euh, vous allez voir euh, euh, à combien est-ce que l'or, euh, on va, on va grandir ça comme ça, à combien est-ce que l'or aujourd'hui pourrait euh, être euh, comparable, ça c'est US debt là, là ça, ça se trouve être la dette nationale avec euh, les déficits. Euh, des États-Unis, les euh, revenus nationaux euh, des États-Unis. Et euh, le dollar, euh, c'est ici, là, euh, un papier gold. Euh, dollar to gold ratio, euh, c'est 33 000 dollars par an. Si tout était vraiment laissé euh, euh, euh, au libre-marché on aurait... ce que j'ai vu euh, pour être prudent c'est l'once d'or devrait valoir euh, 22 000$ ici euh, US cloque euh, clock on parle de 33 000$ mais ce que je veux vous dire tout simplement c'est que l'or est vraiment sous-évalué et euh, là on, on, a, on connaît un euh, le un rebond, là et euh, ça va être à suivre, voir si les gouvernements vont essayer encore, vont essayer, vont tenter de contrôler tout ça, parce que c'est un désaveu de leur système. Donc, euh, ici, euh, le, le, le prix réel là, de l'or devrait être à peu près, à, bon, on va être prudent, par, mettons, on va dire 20 dollars déjà, euh, ça serait comme euh, euh, un, un prix de référence euh, qui pourrait euh, vraiment... Euh, euh, être là. Regardez simplement le bitcoin. Là. Ça, c'est vraiment au niveau de la spéculation et c'est arrivé rapidement, rapidement. Le bitcoin, lorsqu'on parle de, de, de rapide, c'est rapide. Là. Euh, on va aller voir par, peut-être, la première grande montée qu'on a eue lorsqu'on a atteint. Euh, premièrement, je vais aller mettre ça euh, moi, comme ça. Ça va nous donner une très, très bonne idée. La gra première grande montée, on est parti euh, de. Le bitcoin, on est parti de, euh, mettons, ben, le, le, lorsque ça a été mis en 2000, en 2000, je pense que ça valait un dollar. Ensuite, on est parti, et par euh, une bonne course qu'on a connue, c'est de, euh, mettons, on va dire, 2-3-400 dollars, dollars jusqu'à 20 mille dollars. Et ensuite, on a eu une grande, grande consolidation, ici mais la dernière euh, le dernier euh, sommet qu'on vient de connaître c'est on est parti de 3000 3 4000 dollars 3 000 le creux là. je me souviens encore ici j'avais mais même si j'investis pas vous allez me dire que je suis un peu euh, niaiseux euh, de pas avoir investi mais je vous le dis je garde ma vision traditionnelle des choses et, euh, euh, et on est parti de, de ça à peu près ces montants là on a eu une petite avancée et ensuite on s'est rendu à 60 000 dollars pourquoi pas l'or, pourquoi ne ferait-elle pas le même mouvement? Et là, on est en pleine, pleine, pleine dé débâcle au niveau du Bitcoin, et euh, moi je pense, comme je vous avais dit la dernière fois, tout simplement on va avoir beaucoup, beaucoup de consolidation ici, et surtout euh, que le gouvernement chinois euh, est en train de donner son désaveu au, au niveau du Bitcoin, et au niveau de la Fed, c'est la même chose, là. au niveau de la Fed, le discours de Powell, euh, ben, vous l'avez vu, je l'ai mis sur mon site la dernière vidéo, euh, Powell dit à peu près mais la même chose, c'est que il va avoir des crypto-devises, mais gouvernementales. Le gouvernement n'a pas l'intention du tout, du tout, euh, de laisser le prix ben, le privé, de euh, laisser le, le, le, les, les individus euh, créer des systèmes parallèles. Le gouvernement veut euh, contrôler tout. Euh, je vous dis pas que c'est bien ou mal. Je vous dis ce qu'il veut, tout simplement. Et euh, sa crypto-devise qu'il va créer, ben ça va être euh, euh, probablement une crypto-devise avec une échéance, comme les Chinois ont fait. Donc, euh, la crypto-devise va être émise pour, euh, je sais pas moi, un mois, deux, un mois peut-être, deux mois, on va vous donner de l'argent au, au niveau des États-Unis et les, les Canadiens vont suivre. Euh, donc on va vous donner de, de, de l'argent sur votre compte et vous allez devoir le dépenser au bout d'un mois, deux mois je, je n'ai pas encore les détails, personne ne les a mais c'est un peu ça qui va arriver et euh, à ce niveau-là, les gouvernements gardent le contrôle total sur le système monétaire et il faut comprendre aussi que la monnaie tout simplement, euh, c'est ce qui est ben, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo c'est ce qui est ben, le plus important je, je, je parle au niveau d'un pays donnez-moi le contrôle de la monnaie je sais pas si c'est euh, euh, qui, qui avait dit ça, là, je me souviens pas, là, euh, Rockefeller, je sais pas. Donnez-moi le contrôle de la monnaie, vous me donnez le contrôle du pays. Et c'est tout simplement ça. Lorsqu'on a le contrôle de la monnaie, ben, tout simplement on contrôle le reste euh, de, euh, du pays parce que les personnes vont acheter, euh, euh, par exemple, une denrée alimentaire, vous vous présentez euh, à votre épicerie vous dites euh, bon ben je vais voir ça ça ça ça vous coûte 100 dollars euh, vous arrivez vous arrivez, euh, mettons vous arrivez avec un petit lingot d'argent qui euh, est l'équivalent de 100 dollars je suis pas sûr qu'ils vont le pre prendre peut-être mais je suis pas sûr parce que dans le fond on a confiance en une devise qui ne vaut euh, même pas euh, euh, par, par contre Admettons, euh, j'avais vu un petit, <rire> un petit clip, j'avais trouvé ça intéressant, je pense que c'était en Floride. La personne euh, offrait, euh, je sais pas moi, 1000$ dollars cash à euh, un passant dans la rue, ou un petit nego d'or qui valait peut-être euh, 2-3 dollars et les personnes prenaient vraiment le, le cash. Donc, euh, pour l'instant, et on a plus confiance au dollar papier qui ne vaut rien, qui est créé à partir de rien, euh, qu'un actif qui peut être réel. Donc, euh, c'est ça, euh, un terrain, c'est la même chose, vous achetez un terrain. Euh, ensuite, euh, je vous dis, qu'est-ce que vous aimeriez mieux conserver euh, mettons, vous achetez un terrain à 30 000 40 000 un terrain loin de tout, là, je parle de terrain en campagne, ou euh, le 30 000 dans votre compte en banque, moi, je vous dis euh, euh, clairement, je conserverai le terrain plutôt que euh, l'argent à la banque, c'est clair et net, parce que euh, cette valeur-là, c'est de la terre, c'est du... Euh, puis ce qu'elle va faire, tout simplement, avec le temps, elle va croître. Le, le, la valeur du terrain va croître et non pas euh, la valeur euh, des dollars, même au contraire, euh, ça peut décliner. Votre pouvoir d'achat va décliner, tout ça. Donc, euh, euh, OK, puis euh, ben c'est ça, là, on va. Terminé avec, euh, justement, l'or euh, Ben, l'art, il hein, y a les accords de balle, balle 3 qu'on appelle, là. Euh, La question est de savoir, ça s'en vient au mois de juin, là, euh, c'est au niveau de la réglementation du prix de l'or et là, la grande question est savoir, est-ce que ça va faire monter le prix de l'or J'ai mis l'article euh, sur mon site, euh, et on parle de ça, ces fameux accords de, de, de balle, là, c'est technique là, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça, donc c'est un événement qui s'en vient. Euh, mon ma question, c'est de savoir si ça va faire monter le prix de l'or. Déjà, le prix de l'or s'en va de, du bon côté, là, mais... C'est euh, c'est ça qu'il faut com comprendre face à ces accords-là. Euh, ça pourrait faire monter le prix de l'or, justement, à cause de la spéculation. Euh, et j'ai pris un autre article dans, euh, qui est très, très logique. C'est ce que je vous parle depuis. Euh, c'est sur le site Gold euh, GoCart. Go et euh, il donne trois raisons pour lesquelles euh, on est prêt euh, à connaître une montée... Euh, euh, bon. Je ne sais pas comment. Euh, une montée impressionnante de l'or. Moi, je pense que oui, on va reconnaître un autre bras. Peut-être dépasser le 2000 dollars mais on va voir. C'est pour moi qui mène, c'est le marché. Euh, et euh, les raisons... Ça met quatre mois, première raison. Euh, euh, L'anticipation de l'inflation. Ça, c'est clair. L'inflation, euh, euh, comme je vous ai montré tout à l'heure, l'inflation, on est en hausse. En c'est clair, il faudrait, faudrait vraiment être un, un aveugle pour ne pas voir que l'inflation est partout. Même si euh, le Powell... Euh, prétend que non, l'inflation euh, c'est passager Tout ça, on voit très, très bien, comme dans les années 70, que l'inflation est en train de faire euh, euh, sa place et on a des pénuries, donc les prix des items sont en train de monter, pas sur tout, mais sur beaucoup euh, d'items, euh, d'actifs, on le voit. et euh, On parle justement que l'engagement des banques centrales, c'est de l in, l inf, l inf, contrôler l'inflation. Euh, ça, c'est la première raison Deuxième raison, c'est que, euh, bon, on dit pourquoi l'or est sur le point de rebondir. Moi, je, je regarde au niveau technique, ça regarde très, très, très bien et surtout que le marché boursier est à la limite. Donc, si, je vous avais déjà fait l'exercice dans une vidéo. Si vous voyez ce qui est arrivé en 2000, euh, c'est très, très clair. On a le... Euh, est-ce que je vais prendre le temps? Je, on n'a pas beaucoup de temps, je vais terminer euh, bientôt. Euh, on a le Dow Jones, euh, Nasdaq, tout ça qui avait vraiment piqué, pointé, et pourtant l'or était euh, vraiment euh, à la base. Et on avait eu... une début de montée pour l'or, une casseuse. C'est arrivé dans les coins du 11 septembre à cause de la crainte, tout ça. Et ensuite, euh, on a vu le marché, euh, les marchés boursiers euh, euh, casser et s'en aller vers la baisse, consolider jusqu'en 2003. Et pendant ce temps-là, l'or montait, montait, montait. Et on a eu une montée en parallèle de l'indice, des euh, indices de, de base, là, Standard Poor's, Nasdaq. Et l'or continuait sa course. Et la casseuse de 2007 a été une petite étape dans la montée de l'or et l'or a continué à monter jusqu'en 2011, mais c'est un, un peu la même chose qu'on vit en ce moment. C'est pour ça que les marchés boursiers limites on pourrait avoir un... un, un Vraiment, le détachement, la montée de l'or va continuer. Je pense qu'à long terme, les marchés boursiers vont continuer aussi, mais si on a une correction, bien, ça pourrait être un autre incitatif pour voir que la faiblesse des marchés boursiers va contribuer à des déplacements d'actifs vers l'or. Et la troisième raison, c'est la hausse des produits de base que je vous ai souvent parlé, le cuivre, le zinc, et ainsi de suite, monte et on n'a pas vu encore l'or et l'argent connaître cette même montée. Donc, euh, c'est ça, c'est des choses qui pourraient vraiment euh, euh, nous inciter à, à, à penser que l'or euh, va poursuivre sa montée. On va terminer justement euh, avant de, de, de regarder le graphique de l'or, vous montrer ben, le Bitcoin que je vous ai montré tout à l'heure. C'est le graphique euh, hebdomadaire. On subit une grande, grande correction et c'est en parallèle avec ben, l'Ethereum. Je pense que c'est. On va regarder. Oh, je n'avais pas vu. Euh ce qui s'était passé, l'Ethereum, on disait qu'il allait dépasser le Bitcoin à long terme. Ben là, c'est toute une dégringolade pour que c'est la moitié en quelques jours. C'est vraiment une dégringolade très, très, très importante. Le dollar américain, lui, euh, ben c'est ça. On, on, comme je vous dis, il n'y a pas de rien, rien qui a changé. On est en faiblesse. Et ici, est-ce que cette ligne de résistance va tenir? Ça va être à suivre. Euh, L'or, elle, c'est le contraire. On voit très, très bien euh, le changement de direction. Le rebond ici a très, très bien tenu. Au niveau de l'argent, c'est la même chose. Le canal n'est pas encore... Casser, mais si on pouvait casser ce canal-là, on pourrait voir l'argent vraiment euh, euh, exploser. Euh, je ne sais pas jusqu'où, mais euh, c'était surveillé. Au niveau des minières, c'est la même chose. On a vraiment, vraiment cassé euh, le canal. Donc, euh, on se retrouve à cette situation-là. Euh, le Dow Jones, Nasdaq, mais là, c'est encore supporté par la Fed euh, avec de l'injection monétaire qui va continuer euh, encore très, très longtemps. Mais euh, euh, c'est ça, l'or et l'argent étaient surveillés cet été et surtout, euh, ce mouvement-là pourrait euh, euh, probablement... Euh, euh, amener le, le, le prix de l'or, de l'argent, surtout parce que euh, l'or et l'argent n'ont pas encore été euh, activement impliqués dans la montée des ressources de base. Donc, c'est peut-être à leur tour et probablement à leur tour. Donc, on va suivre ça cette semaine et on pourrait avoir, comme je vous avais dit dans une dernière vidéo, un été en or et ça va être à suivre parce que les prochains jours, prochaines semaines sont ben, sont encore déterminantes. lorsque on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entrées dans, dans un actif, mais il y a la, la folie qui s'installe et là, ça pourrait précipiter l'or vers de nouveaux sommets et ensuite autre correction un autre sommet on va le voir et surtout à cause du bitcoin qui dégringole donc il y a beaucoup d'actifs qui euh, doit aller à quelque part et là on retourne à la valeur la valeur refuge par excellence c'est à dire l'or et l'argent donc on se revoit bien bientôt très bientôt pour de nouvelles vidéos merci